il y a des fils rouges chaque année, euh, quelle que soit la filière, euh, ce sont des professionnels qui interviennent. On commence l'année avec euh, quelque chose d'assez original euh, qui s'appelle le tour immédiat auquel vous avez tous participé euh, cette année ou l'année dernière. Donc il s'agit d'aller visiter des entreprises dans un contexte réel, d'être accueilli par les dirigeants ou les responsables de ces entreprises dans la com, dans les rédactions vis-à-vis euh, -vis des journalistes ou des euh, responsables d'agences ou autres. Euh, Est-ce que vous pouvez, avant qu'on voit le film tout, euh, dans un instant, nous dire quelle entreprise vous a marqué quand vous avez fait cette visite en début d'année ce que vous en avez retenu euh, Qui veut commencer euh, Louis Ok. Alors, euh, donc moi l'entreprise qui m'a le plus marqué, c'est SoFoot, euh, un magazine euh, qui parle de foot et plus généralement de sport. Et ça m'a intéressé parce que le directeur de la boîte était venu euh, de lui-même pour passer du temps avec nous. Et donc euh, c'est pour ça que c'est l'entreprise qui m'a le plus marqué. D'accord. Donc là vous avez été directement accueilli par le dirigeant et en tant que futur journaliste vous avez pu poser toutes les questions sur euh, le journalisme sportif. C'est ça. Donc, on continue avec Marie, donc vous c'était il y a un an, qu'est-ce mm -hmm. qui vous avait marqué On a fait la première édition de Tory Media Tout à fait. et euh, la première visite oh. qu'on a fait c'était Webmedia, donc c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, une grande agence euh, digitale et euh, on y retrouve euh, plusieurs secteurs dont euh, le secteur euh, talent soft où on retrouve euh, un peu tous les plus grands youtubeurs euh, Squeezie etc et euh, on a été accueilli par euh, le manager de McFly et Carlito qui était un ancien de l'école et on a pu euh, beaucoup apprendre. Niveau, Très bien donc journalisme comme euh, dans la production est-ce qu'Antoine il y a quelque chose qui vous avait marqué lors du tour immédiat euh, Dans la production moi ça a été euh, d'abord euh, le palais Omnisport par euh, Bercy, donc la Corotel Arena, euh, donc, qui est un lieu qui accueille aussi bien des concerts de grosse envergure euh, que des événements ou encore euh, des rencontres sportives. Et donc euh, ça a été euh, grandiose de se retrouver immergé tout de suite dans cette salle qui est immense et surtout de voir les coulisses et rencontrer les, les gens qui étaient derrière les manettes de tout ça. Voilà. Ça, ça m'a marqué. Effectivement, pour ouais. un futur producteur, ça, ça. ça met dans l'ambiance. On voit les choses en, en grand dès le début. Okay. <rire> Victoria, vous avez été dans l'ambiance, dans quelle entreprise vous ah, c'était plutôt à Libération euh, parce qu'on a pu assister à une conférence de rédaction très et c'était très intéressant parce qu'on a pu voir euh, ben, on a pu s'imaginer là-bas euh, quand on était euh, quand enfin quand on sera euh, dans notre futur métier donc c'était plutôt intéressant d'accord donc vous avez assisté à une conférence de rédaction au choix de la une des voilà, articles exactement avec le téléconducteur tout ça Louise, vous avez visité quoi dans le, qui vous a marqué euh, Moi, j'ai visité une entreprise qui s'appelle What the Fun, donc, qui est une entreprise de communication et événementielle digitale. Et ce qui m'a vraiment marqué et qui m'a beaucoup plu, déjà, c'était l'accueil de l'équipe qui, qui était vraiment super. Ils ont été super chouettes avec nous. Et nous, ils, ont, ils nous ont fait tester en fait, les nouvelles technologies qu'ils présentent euh, aux grands événements dont ils s'occupent. Très bien. Alors le Tour Immédiat, c'est pour une promo euh, 90 rendez-vous dans des entreprises du secteur. Euh, vous avez animé un blog en faisant des reportages sur place. On va voir tout ça en image avec un petit reportage qui est prêt en régie. Alors le principe du Tour Immédiat, c'est de la pédagogie immersive. L'immersion a ce fait dans toutes les entreprises que vous voyez ici, dans les secteurs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 Alors sur la pédagogie immersive, on peut ajouter que la plupart de nos intervenants sont des professionnels qui viennent ici pour transmettre le, vraiment les ficelles de leur métier et qu'il y a beaucoup de projets réels, concrets. Euh, on va voir peut-être, euh, Marie, vous sortez euh, bah, cette semaine, vous avez eu le Creative Contest, c'est-à-dire la compétition d'agence qui est organisée euh, sur les trois campus de Paris, Lyon et Toulouse. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel était le sujet que vous aviez à traiter et comment vous en êtes sorti Le Creative Contest, c'est euh, une compétition entre Paris, Lyon et Toulouse. On est en équipe de deux il euh, y a un client réel qui vient nous faire un brief et après on a 24 heures donc en deuxième année pour réaliser une affiche et on devait aussi réaliser un bandeau pour le site internet donc on a eu le brief euh, hier euh, à 10h et euh, on a dû rendre euh, bah, aujourd'hui à 10h euh, notre affiche donc euh, ça a été vraiment une journée on était vraiment euh, tous en, en équipe de deux et on a travaillé sur, euh, sur, ce, sur notre affiche et notre client de cette année c'était euh, euh, we go, c'est euh, une assurance voyage euh, qui, euh, qui vise les 18-35 ans et qui euh, s'adapte, qui euh, simplifie euh, le fait euh, pour pouvoir partir et être assuré en voyage, quand on part en voyage. Très ouais. bien. Donc vos recommandations vont être ensuite analysées par euh, le client qui va choisir euh, des équipes euh, qui seront sur le podium euh, pour euh, effectivement mettre en application la politique que vous avez suivie. Oui. Bah, justement, on a le euh, prix de l'annonceur. Donc oui. l'annonceur va faire son podium. Voilà. Et on a aussi le prix du public. Donc sur la page du Creative Contest ISPA, euh, là, nos affiches sont publiées. Et on, a, euh, et on laisse le public voter. On a une semaine. Donc vous pouvez voter pour mon affiche. C'est la meilleure. Équipe 21, <rire> merci. Et voilà. Très bien. Le message est passé. <rire> euh, on va donner un autre exemple avec euh, Antoine qui a l'an dernier... Euh, euh, participer euh, activement au projet euh, Jibus live. live. Donc, euh, bah, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste C'était une activité pour tous les prods de première année. C'est ça. C'est le, le gros projet de l'année de tous les premières années de production. Donc, en fait, on se réunissait pour avoir un objectif, enfin remplir notre objectif qui était de créer un spectacle live euh, de A à Z. Donc euh, écriture du scénario, euh, recherche de, de lieux, que ce soit des salles, euh, ce genre de choses, théâtre ou autre, euh, financement, budget, euh, la communication, l'organisation, les plannings, euh, voilà, donc là on est vraiment dans la pure prod, euh, voilà, euh, donc on s'est mis par équipe. Il y avait une équipe production artistique, une équipe communication, une équipe technique. On s'est réparti les tâches et on s'est organisé pour mener à bien ce projet euh, qui a eu lieu le 19 mars 2019, du coup, au Gibus. Euh, on a réalisé un spectacle qui retraçait l'histoire du, du hip-hop et de la culture hip-hop euh, à travers le temps, donc, euh, sur une chronologie des années 70-80 à nos jours. Donc, euh, on a pu avoir des, des, des concerts de, de rhythm and blues, funk, euh, jusqu'à de, de la danse, des, des, des performeurs de danse dans le disco, dans le, dans le hip-hop et la, le breakdance, euh, jusqu'à jusqu des, des, des concerts de rap en fin de soirée. Et euh, tout ça avec des animations, enfin un fil conducteur avec un présentateur animateur pendant toute la soirée. Et euh, par exemple, euh, il y avait le digital graph aussi, où les gens pouvaient, pouvaient venir euh, faire leur tag sur un, sur un écran, donc en digital. Euh, voilà. Donc on a essayé de faire une, une soirée euh, euh, pluridisciplinaire, euh, euh, qui ne soit pas simplement un concert, et d'innover un peu. Et donc, toi, euh, ça a été une moi. vraie expérience euh, sur le terrain, euh, dans la prod. Avec la euh, plus de 400 personnes qui sont venues vous rejoindre pour cet, euh, cet événement. Effectivement, ça, ça a été... Euh, une réussite sur le plan billetterie aussi. J'en ai été bien accompagné aussi. On euh, parle par de coalition prof, ou pas Qui a été super. Que je salue s'il nous regarde, parce que, voilà, il nous a vraiment très bien accompagné Et même, <coughs> euh, ça a été très instructif dans la mesure où la prod, euh, c'est on se fait des plans, on prévoit quelque chose, on a envie que ça arrive à terme, il y a forcément des imprévus, il y a forcément des rebondissements, et euh, on a des coups de chaud, des coups de stress, il faut savoir apprendre à, à gérer son stress, et à euh, éviter les obstacles, et à continuer jusqu'à jusqu son objectif, donc ça demande de la détermination, et je pense qu'on a beaucoup appris tous sur ce plan-là. Ok, bah ça c'est une caractéristique commune de ce qui est attendu dans tous vos métiers, hein, que ce soit en journalisme, en com, en prod, on va attendre de vous, de savoir vous adapter, pour le journalisme, eh bien, je vais non pas solliciter votre témoignage parce que vous êtes en première année et que pour l'instant vous apprenez les bases, les fondamentaux sur la télé, la radio, le web, la, la presse. Mais très vite, vous allez avoir un rendez-vous important qu'on va voir en images. C'est l'exercice coalition, c'est un exercice unique au monde, j'ose le dire, qu'on fait avec l'école de guerre qui diplôme ses officiers en fin d'année avec un exercice de simulation de conflit. Et euh, en l'occurrence, on fait ça avec euh, Sciences Po Paris, École américaine, etc. Chacun joue son rôle, donc les officiers de l'armée font la guerre, les humanitaires ben, viennent en aide aux populations, et les journalistes couvrent l'événement. Et c'est l'ISCPA qui fait ça depuis une quinzaine d'années, et qui envoie sur place des rédactions presse, radio, télé, qui euh, donnent des informations au quotidien pendant la dizaine de jours que dure l'exercice à tous les protagonistes qui sont engagés dans, le, dans ce conflit qui est heureusement et joué par un simulateur de l'armée. Alors on va regarder la vidéo pour voir un petit peu l'ambiance pendant 10 jours à l'école de guerre où est l'équipe de l'ISCPA. Un exercice appuyé par ordinateur. On a deux états-majors qui vont se faire la guerre. Mm-hmm. <laughs> On va passer sur la pédagogie à, à un autre témoignage, le, le fait qu'on soit dans des équipements euh, pratiques. Ben, ça fait qu'on sollicite beaucoup les intervenants, vous avez tous en tête les intervenants professionnels qui viennent nous voir. On va regarder également en images ce qui se passe euh, quand on décide de faire un nouveau plateau télé, comme celui sur lequel on est installé aujourd'hui. Et on enchaînera aussi avec euh, l'organisation des jurys de radio. First thing. L'intérêt d'avoir un plateau de télé comme ici à l'ISCPA, c'est vraiment de mettre les étudiants en configuration typique professionnelle, que ce soit les interviews, les reportages, ça permet vraiment du coup de jouer sur différentes actions de plateau, que ce soit sur un plateau desk où on va avoir un présentateur et des chroniqueurs, que ce soit la réalisation de duplex qu'on peut faire vraiment en temps réel grâce à l'application Skype, un coin cosy, ça veut dire un coin où on peut vraiment faire quelque chose d'un peu plus léger et puis enfin, on a vraiment un euh, Expliquez-nous, ça veut dire qu'on peut vraiment jouer avec le wall et le mur et des infographies euh, pour faire du décryptage sur une information. Euh, on est revenu sur le, le plateau télé de l'ISCPA pour cette JPO live un peu spéciale où on alterne des questions-réponses avec les étudiants de l'école installés autour de cette table. Et puis, on va regarder le, la vidéo qui explique comment on travaille toujours en journalisme avec des jurys professionnels, notamment dans le domaine de la radio. Quand vous êtes prêts en régie, c'est parti C'était très intéressant aujourd'hui de rencontrer les étudiants de J3 pour qu'ils nous montrent à la fois leur travail et qu'on puisse leur donner des conseils sur ce qu'ils ont fait. C'était très intéressant aussi de débattre avec eux, d'avoir leur opinion sur la façon dont ils hiérarchisent l'information. Et moi qui sors de l'école depuis pas très longtemps, c'était intéressant aussi de leur faire un retour sur le terrain et leur dire quelles sont les réalités et les contraintes du milieu professionnel tel qu'il est aujourd'hui. C'était très intéressant de voir comment les étudiants euh fonctionnait là aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de bons interlocuteurs beaucoup de bons témoignages après il faut qu'ils boostent un petit peu le ton la façon de parler, la façon de poser la voix euh, la façon de lier les sujets c'est très important en radio d'accrocher l'auditeur, mais c'était très intéressant de voir les outils dont ils disposaient aujourd'hui. Et c'est amusant parce qu'on voit que à la fois, beaucoup de choses ont changé dans la façon de faire ce métier, dans la façon d'approcher avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information, mais finalement, rien n'a changé réellement non plus. On découvre aussi des voix, on découvre aussi des gens qui ont qu on, qu on un vrai talent de radio, qu'on entend euh, tout de suite, et ça c'est assez fascinant de se dire aussi qu'il y a encore euh, et toujours des, des, des vrais talents qui sont en train d'émerger, même déjà dans l'école, et je trouve que le niveau est... Euh, est assez fort, le niveau est assez relevé. Il y a un vrai professionnalisme déjà qu'on commence à sentir chez ces jeunes-là et c'est vraiment très intéressant de les suivre et, et puis c'est toujours bien de toute façon d'aider les jeunes parce que nous quand on a été jeunes, jeunes journalistes, on a été aussi aidés dans nos écoles et dans les stages qu'on a fait par des, par des professionnels et c'est vraiment bien pour ça de pouvoir passer le relais et de, de les aider. Et, Retour sur le plateau. Euh, je suis toujours en compagnie des étudiants de l'école en première et deuxième année. Alors, pédagogie immersive, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux concrets et pratiques, mais il y a quand même un emploi du temps. Euh, il y a des cours, il y a des profs, euh, il y a même des examens, ça arrive. Euh, je me tourne vers Louise pour qu'on ait un échange sur la façon dont vous vivez un peu une semaine ou une journée type. Comment ça se passe Alors, par semaine, on a à peu près euh, une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Parlez bien fort dans le micro donc, pour euh, que tout le monde vous entende. Donc, une vingtaine d'heures qui euh, se, se disperse de, après 9h, heures, 17h heures par jour, euh, sans compter les travaux de groupe qu'on fait par, euh, par équipe. Parfois, oui. ça déborde sur euh, notre day off, donc il y a un jour où on n'a pas cours. Nous, cette année, c'est le lundi, donc ça nous fait un week-end de 3 jours. C'est très pratique pour travailler en équipe. Donc, euh, voilà, on a beaucoup d'exercices. De, entre guillemets professionnels, qui sont des, des modules en quelque sorte de cours dispensés par les intervenants professionnels. Donc, euh, comme vous disiez, c'est une pédagogie immersive parce que bah, on peut faire des exercices qui sont basés sur des vrais produits, sur euh, des, vrais, euh, des vrais cas euh, qui euh, nous sont donnés par les professeurs euh, qui sont aussi euh, des professionnels. Ok, donc c'est ça, le, le principe c'est d'allier la théorie à la pratique en permanence avec des intervenants qui vous posent des cas réels, qui vous donnent les moyens de les, les résoudre et de faire le, vos propositions concrètes. C'est ça. En fait. Le day off, peut-être je me tourne vers les deuxième années. le day off c'est quand pour vous Nous c'est le mercredi. C'est le mercredi Le mercredi. Oui. Enfin, Alors qu'est-ce que vous faites de votre day off euh, bah, moi je m'en sers surtout le soir. Euh... Vous servez du votre day-off le soir Ouais, et le, enfin, en journée surtout aussi déjà pour travailler. C'est rare que euh, j'ai des day off où j'ai vraiment rien à faire. Oui. En général je les utilise. Et pas euh, bah, plus tard que mercredi dernier, donc on était le 4 décembre, euh, j'ai été rappelé par la boîte qui m'avait pris en stage euh, pour, euh, pour bosser sur un concert. Voilà. Parce que régulièrement, il me rappelle, il y a pas mal de dates parisiennes qui font le mercredi soir en, en ce moment. Donc le mercredi soir, je bosse avec eux. Et le lendemain matin, il faut aller en cours, il faut se lever, c'est difficile. Mais, mais, mais j'espère bien, Antoine. Mais il faut le faire. Voilà. Très Donc, bien. Mes mercredis Donc, sont pleins. Le day off peut aussi servir à avoir une activité à côté ou de continuer à rendre service à une entreprise qui ensuite vous reprend en stage ou sous vos, une autre forme de contrat. Vous faites pareil, Marie, de votre côté Alors moi, le day off, euh, je suis souvent. Tout le temps sur le campus, voilà. oui. euh, que ce soit pour euh, voir mes, euh, mes camarades pour travailler sur des travaux de groupe, parce qu'en communication on a énormément de travaux de groupe, que ce soit justement pour travailler sur, euh, pour le bureau des élèves, ou des fois juste pour être là euh, avec mes amis et puis... Euh, et ouais. profiter de la vie sur le campus, euh, ouais. donc dans le dixième près du canal Saint-Martin.